Bon rapidement on se présente, moi je suis Nicolas Croquefer, je suis lead tech du projet, je suis Dev Python depuis plusieurs années et je suis sur ce projet depuis euh, X mois maintenant chez OVH. Et Anto nous a rejoints il y a entre 6 mois et un an pour euh, justement bosser également sur ce projet. Euh, je vais te laisser présenter OVH, je pense que vous connaissez tous OVH. Oh, alors. Bah du coup il y a un micro, bah je vais te faire que je le fasse. Je vais présenter OVH. Euh, je pense que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez OVH, mais euh, voilà, c'est un hébergeur de cloud computing. Euh, nous, on est avec Anthony dans l'équipe Webhosting, et c'est cette équipe-là en fait qui a fait euh, le projet d'EPC qui va nous permettre de calculer la qualité de service. Donc une QoS, une QoS, c'est un pourcentage. Hein. Est-ce que ça va bien Est-ce que ça ne va pas bien La QoS de nos clients. On va très vite là-dessus, c'est pas le sujet. Euh, Mutu, alors Webhosting, c'est anciennement hébergement mutualisé. Mutu, c'est quoi C'est euh, le premier, euh, c'est le leader européen de l'hébergement web le leader français, évidemment. Et on gère un tiers du web français. Euh, Ce n'est pas juste pour faire les malins qu'on dit ça, c'est juste pour vous montrer quelques chiffres. On gère en fait 1 500 000 clients et 3 millions de sites web. C'est 3 millions de sites web et c'est 1 500 000 clients. On doit leur donner une qualité de service. C'est un projet récent. Ça n'existait pas encore ça. Et euh, on rentre un petit peu dans les notions de big data. Vous allez comprendre les enjeux juste après, surtout quand on voit qu'en fait, ces 1 500 000 clients sont répartis sur 14 000 serveurs. Ça peut être des serveurs de stockage, ce qu'on appelle des filers. Ça peut être des serveurs de base de données, des serveurs de mail, des serveurs de un petit peu tout ce qu'on veut. Et tout ça réparti sur 23 clusters dans deux data centres. Et donc, voilà le projet. Ça s'appelle Dependency Checker. Et je vous l'ai expliqué, en fait, le projet de Dependency Checker, c'est de calculer la qualité de service de notre infrastructure, c'est-à-dire de nos 14 000 serveurs, et grâce à tout ça, en fait, d'en définir une qualité de service pour chacun de nos 1 million de clients. Ces 1,5 million de clients, ils sont répartis un petit peu au hasard sur les 14 000 serveurs. Ce n'est pas évident. Donc, il y a des complexités qui rentrent en jeu. Notamment, en fait, on doit réussir à, prendre un gra... enfin, à créer un graphe de dépendance pour ces clients sur ces serveurs. On va voir après quelle technologie on utilisait. Et également, calculer la qualité de service. C'est-à-dire, en fait, c'est bien, on a les 14 000 serveurs, c'est quoi leur qualité de service D'accord je ne sais pas si tu as des commentaires encore. Si c'est pas clair, dites-le, il hein. n'y a aucun problème. Euh, la technologie qu'on a utilisée, c'est Neo4j. C'est une base de données, vous connaissez Un peu, ouais. C'est vraiment top, on est tombé amoureux de cette, euh, cette base de données. Ça nous a permis de créer ce genre de graphe. Ici, on a Toto.com, en fait, qui a deux databases, qui sont tous les deux des hosts. Ça, c'est une dépendance. Ici, on a un serveur web, on a un filer, serveur de stockage. Si l'une de ces dépendances vient avoir un problème, automatiquement, notre client, il a impacté et son site web n'est plus disponible. C'est une erreur 500. Ça, ça nous a permis de créer le graphe. Et en fait, c'est Kafka qui nous permet, en fait de pousser pour nos producteurs de pousser des messages dans Kafka, de manière très résiliente. Et derrière, nous, on a un consumer qui va aller populer notre neo 4 Donc, le graphe se remplit petit à petit. C'est en real time. On a des centaines de nouveaux clients, par euh, des milliers par jour. Donc, il faut que ce soit très réactif. Ça, c'est pour la partie « Comment on gère nos dépendances ?» Ce n'est pas là qu'Assim Caillou rentre en compte, c'est après dans le calcul de la QoS. Bon, ça, c'est voilà, anecdotique, c'est euh, les messages qu'on envoie dans le Kafka. Nous, ils sont parsés, ils sont validés, ils sont traités, et on en crée en fait des nœuds comme là-bas. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on voit qu'on a un serveur qui est lié à un cluster. Et ça nous donne quelque chose comme ça dans le Neo4j. Ça, c'est le Neo4j Browser, c'est le, le PHP MyAdmin de Neo4j. C'est euh, bien plus puissant, évidemment. Hein. On a limité à 300 nœuds, on en a 8 millions des nœuds actuellement, ça fait planter le browser, donc euh, on a limité à 300. Mais c'est joli. Et donc voilà ce qui vous intéresse pour vous, c'est la partie calcul de qualité de service. C'est là où en fait on va faire rentrer Async.io, parce qu'on a eu des problèmes. On va les montrer, des problèmes de scalabilité. Donc comment on peut calculer la qualité de service de nos clients C'est-à-dire leur fournir un chiffre. Toi tu étais à 99.99 99, par exemple, idéalement 99.99. Mais en fait, ce n'est pas si évident que ça, la première idée qu'on a eue, en fait, c'est de faire un curl sur les 3 millions de sites web. Et puis de voir ce que ça nous répond. Si c'est 200, tout va bien. Si c'est 500, ça ne va pas. Mais vous vous imaginez, il y a des problèmes, ce n'est pas possible. En termes de performance, de scalabilité, s'il faut faire ça toutes les minutes, on n'y arriverait jamais. Et puis, on n'est pas garant du, du retour qu'on aura. C'est-à-dire que s'il y a une 500, ce n'est peut-être pas de notre faute Oh, c'est souvent de notre faute, vous allez dire, mais c'est peut-être pas que de notre faute. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le script PHP était mal formaté, peut-être qu'il y a eu un problème avec l'HT Access, peut-être qu'en fait, la connexion à la base de données, le client s'était trompé de creds dans son config. Et du coup, il y a une 500. Nous, on estimerait qu'en fait, le site web ne marche pas, alors que derrière, on lui fournit le service. Donc ça, ce n'était pas possible. On est parti du principe qu'en fait, tous nos serveurs, les 14 000 qu'on vous a présentés avant, ils sont tous monitorés. On a une sonde dessus qui tourne. Cette sonde, elle s'appelle Oko, là-haut. On a cherché ce que ça veut dire, on se souvient plus. Donc on l'appellera OCO. Et en fait, cette sonde, elle fait plein de choses. Elle va checker le CPU, la charge CPU, la RAM, si le disque il est full. Imaginons que ce soit un filer, et le disque qui commence à être un filer serveur de stockage. Le disque qui commence à être full, bah, automatiquement, ça va impacter les clients, ils ne pourront pas mettre leurs fichiers en FTP, etc. Donc voilà, cette sonde, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a vraiment euh, des centaines. Et à droite, là-bas, par type de serveur, ça va faire des choses spécifiques. Si c'est un Redis, euh, je sais pas, je vais dire une connerie, ça va ça va checker le, le, le nombre de clés, la taille du Redis. Si c'est un consumer qui tourne, ça va checker s'il tourne bien. Tiens, le serveur web Apache, est-ce qu'il tourne encore Et cette sonde, elle nous renvoie des statuts OCO. 200, tout va bien, 300, ça ne va plus. C'est une, une convention qu'on s'est donnée. Hein. Et nous, en fait, on s'est dit, bah, ces 14 000 serveurs, on va faire en fait, un check OCO dessus et toutes les minutes, toutes les deux minutes, on va envoyer ça vers une base de données Time Series. Donc, base de données Time Series, vous voyez, quand on voit des graphes en fait, qui évoluent, c'est simplement ça. Et... Quand ce sera en 300, eh ben on fait baisser la qualité de service de, notre, de nos serveurs. Ici, c'est un vrai exemple qui est arrivé, c'est un mail-out. Euh, je ne voulais pas flouter, mais finalement, c'est flouté, <rire> c'est pixelisé. En fait, c'est un mail-out, c'est-à-dire que là, pendant, c'était le 25 septembre, c'est un vrai incident qu'on a eu. Euh, nos clients, pendant une heure ou deux, ils n'ont plus accès en fait, à leur mail. C'est-à-dire que s'ils ont envoyé des mails, c'était dans la queue, il n'y hein, a pas de souci, mais ce n'était pas envoyé. Donc, c'est un vrai incident. On doit le répercuter sur la qualité de service. Ça, c'est DEPC. Alors, c'est moche, c'est pixelisé. Mais on voit ici que la qualité de service de ce serveur, elle était de 98.5 sur la semaine. Donc, c'est ça, DAPC. C'est con, on ne voit pas très bien. Mais euh, on peut voir qu'en fait, ici, on retrouve... Voilà, vous voyez, on retrouve, en fait, là, on a mis un threshold à 300 et on dit tout ce qui est au-dessus de 300, tu me fais baisser la qualité de service de ce serveur. On reconnaît bien ici les 300. Et donc, là, c'est en 300. Je ne sais pas si c'est clair comment on calcule la qualité de service, mais euh, bon. Donc en, là, jusque-là, tout allait bien. Ça marchait, pas besoin d'AsyncIO. Et les autres équipes d'OVH sont arrivées en disant bah, c'est cool, nous aussi on veut calculer la qualité de service de nos serveurs. Et euh, comment je peux le faire bah, Venez sur DAPC, vous, vous mettez en place vos sondes OCO, et puis ça va marché. Les mecs ont dit bah, non, non, on n'a pas OCO. Enfin, euh, certains avaient OCO, mais euh, d'autres ont dit moi, j'ai peut-être pas envie d'utiliser OCO. J'ai des sondes un petit peu plus spécifiques qui ne font pas partie intégrante d'OCO. Euh, je voudrais, ouais, effectivement, créer des. Créer des checks en fait. Euh, par exemple, j'ai déjà en fait dans métriques j'ai déjà dans ma time series en fait ma charge CPU, j'ai déjà en fait euh, ma RAM. Donc euh, j'ai déjà des métriques à analyser pour voir en fait si ça se passe bien ou pas. Euh, j ai, j ai, j ai une, par exemple, j'ai déjà une sonde qui fait un ping en fait avec le, le, le réponse time en millisecondes et je veux, je veux dire que si ça dépasse X millisecondes, c'est que ça va pas très bien. Donc là, on a, a du OK, on va pas juste se baser sur OCO, on va créer un système de règles et de checks. On appellerait par exemple une règle serveur. Qui ferait plusieurs checks. Le check CPU, le check RAM, le check PING, etc. Donc vous voyez le principe. On aurait par exemple trois qualités de service. La qualité de service du PING, du CPU, de la RAM. Et tout ça, on en ferait l'agrégation pour avoir une qualité de service pour le serveur. Donc on comprend que là, on a trois tâches à faire en parallèle. Une fois qu'elles sont faites, on fait l'average pour avoir la qualité de service du serveur. Ici, c'est pour Mutu. Donc toujours notre règle serveur avec notre sonoco, on en a qu'une. Et là, on a une équipe chez nous qui s'appelle DBAs de Service. Ils sont arrivés chez nous et ils ont dit, bah, moi, j'aurais en fait trois checks à faire. Je vais aller checker mon CPU, le ping et la RAM. En fonction des réponses que j'aurai, je saurais dire si mon serveur, il va bien ou pas. Donc, on a dit OK. On a trouvé la solution pour justement pouvoir les accueillir. La solution, ça a été de dire "On utilise Celery. Si vous connaissez, c'est Celery qui nous a fait chier, en fait. On est... Donc, c'était bien au début. Mais euh, vous allez voir qu'après, ça a vite tourné. En fait, euh, Celery c'est excellent. c'est un gestionnaire de tâches distribuées. Vous allez pouvoir scaler de manière horizontale, en fait, c'est-à-dire euh, on s'en fout de, de, de, la, de la puissance du, du, du, du, du PC, du VPS, de la, du serveur, de, de l'instance Docker. Ce qu'on veut, ce qu'on peut avec ça, en fait, c'est euh, faire des workers qui sont en fait à différents endroits, donc on scale horizontalement. Et c'est super pratique parce que vous voyez ici, on utilise en fait ce qu'on appelle un canvas, c'est un design pattern Celery, un canvas qui s'appelle qui est une fonction Python. Cette fonction Python, elle prend deux arguments en paramètres. La première, c'est une liste de fonctions exécutées en, para... en parallèle. Ici, ça s'appelle check. Si, par exemple, j'ai dans ma règle ici, si j'ai trois checks, je vais avoir trois fonctions execute check qui vont s'exécuter en parallèle sur différentes instances Docker. Ça va plutôt bien se passer. Une fois qu'elles sont finies, bah, le temps d'exécution, ce sera le temps de, du check le plus long. Hein. Et bah, Ça passe la main à une fonction de callback, qui récupère les résultats en entrée de ces trois précédentes fonctions et qui vont en faire l'average. Souvenez-vous ici donc nous on aura le CPU, la RAM, le ping et ici on a trois QS, 99, 98, 97 et ben, l'average la, la, la, en fait ici renverra une QS de enfin, je sais plus ce que j'ai dit, 98 mettons. Donc celery c'est vraiment excellent, ça nous a beaucoup servi. On utilisait un broker Redis qui était en local donc c'était vraiment rapide et des instances Docker. Alors euh, je fais la démo tout de suite ou après je vais la faire juste après, si vous voulez. En fait, là, ce sera plus intéressant avec euh, une démo. Là, ça se passait super bien. Les équipes des bases de services sont arrivées en disant « j'ai que trois checks ». Donc, trois choses à faire en parallèle, plus une fonction de callback. Là où ça s'est moins bien passé, c'est quand une autre équipe elle est arrivée et qu'elle nous a dit bah, « moi, en fait je vais aller regarder la qualité de service de mes différents registres ». Chez OVH, enfin chez Mutu, quand vous prenez un site web, bah, vous prenez un nom de domaine. Ce nom de domaine, en fait on doit aller demander au registre « tiens, file de nous, quoi, à le, à le, il faut la louer ». Eh ben en fait, les registres ils sont plus ou moins longs à répondre euh, à ces demandes en fait, de création de domaine. Certains sont plus longs que d'autres. On a l'équipe Domaine qui a déjà envoyé vers Métrique le temps de réponse de chaque registre. et Ils voulaient calculer en fait, la qualité de service de l'AFNIC, ben, un, un petit peu tout. Sauf qu'en fait, des registres, il y en a beaucoup, beaucoup et là, on les a mis en en, tête en en TLD. Il y avait plus de 1000 checks à faire en parallèle. Donc, en fait on aurait eu la qualité de service du .ovh, du, du, point OVH, du point .fr, du point .com, etc. Tout ça en parallèle, les 1000, et à la fin, on récupère ces 1000 résultats et on en fait l'average. C'est possible, franchement, ça se fait, mais c'est méga long. Et les mecs, quand ils utilisaient l'interface, en fait, ils bloquaient tous les utilisateurs. Parce que, imaginez qu'en fait, je vais dire une bêtise, on a 10 workers, c'est qui tourne. Et là, on a 1000 tâches à exécuter. Les 10 instances, elles vont prendre 10 tâches. Il va nous en rester de 990 dans la queue euh, Redis. Ces 990, elles vont attendre. Là, ça va en faire 10. Ça se fait aller euh, rapidement, hein, en 50, euh, je ne sais pas, en même pas une seconde. Et bien ça en reprend 10, donc 990, 980, 970, 960, et c'est méga méga long. Et pendant ce temps-là, tous nos workers Celery sont utilisés, c'est-à-dire que les autres équipes, elles ne peuvent pas l'utiliser. Elles sont déjà occupées à bosser, cela. Alors la solution qu'on a, c'est de faire du scaling horizontal. Mais ça a tenu un moment et ça, ça a ça coûté méga cher. Donc on a arrêté et euh, on a dit on va utiliser AsyncIO. Et c'est tout, tout ça pour en venir à, à AsyncIO, c'est cool, on va vous montrer comment ça marche. On va vous faire une petite démonstration après. Je dois donner ça. ça ok. Euh, du coup, si c'est pas clair un moment pour l'explication de GAPC, n'hésitez surtout pas. Hein vraiment. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui permet de calculer la qualité de service de notre infrastructure. Ça lance des checks en parallèle et derrière, ça récupère les résultats de ces checks pour en faire une, une agrégation. Et c'est cette chose en parallèle qui faisait chier et pour laquelle on est passé à Sincario. Bah Du coup, c'est cool parce qu'il vous a vendu DevC, effectivement. Et euh, moi, je vais essayer de vous vendre à Sincario. Il y a d'autres gens qui ont fait l'évangélisation évangil avant, excusez-moi. Euh, mais je vais quand même en parler, peut-être dans l'historique, parce que je ne sais pas si ce qu'ils ont tous dit et c'est peut-être bien d'en faire une piqûre de rappel. Donc vraiment le concept derrière AsyncIO, c'est des I.O. non bloquants. Donc éviter euh, les temps d'attente, euh, ce que pourrait faire avec du code synchrone. Donc euh, c'est très pratique pour Depc où nous justement on va aller requêter euh, des API externes pour aller re rechercher des time series, pour aller se connecter à une base de données par exemple. Et derrière il y a un concept d'event loop. Donc l'event loop c'est vraiment une boucle qui fait le scheduler pour les tâches et qui est monostradée. C'est très important de garder ça à l'esprit parce que si vous commencez à faire du code synchrone avec du code asynchrone, vous avez bloqué cet event loop, vous avez bloqué totalement euh, votre application et vous avez perdre totalement le bénéfice en fait, de la SynchIO. Et en fait, c'est pour ça il y a les CP-Bound, c'est vraiment euh, votre code qui va consommer euh, du, euh, du temps euh, processeur. C'est généralement conseillé de le mettre dans euh, un process euh, pool, euh, un, un thread séparé, pour éviter justement de bloquer cet event loop. Et euh, par contre, pour les IO-Bound, c'est là où c'est vraiment euh, la quintessence d'Async.io s'exprime, c'est là où vous avez gagné vraiment en performance. Donc il euh, faut vraiment garder ça à l'esprit, parce qu'avec Async.io, ma malheureusement, bah, la si vous avez suivi la conférence sur Trio, effectivement, malheureusement, vous avez toujours un peu les ventes loops qui, euh, qui sera se rappellent à vous et ça peut arriver que vous fassiez peut-être une erreur et vous oubliez euh, d'isoler euh, un code un peu trop consommateur et vous allez perdre euh, le bénéfice. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que ça soit standardisé, il y avait des frameworks qui s'appelaient Twisted. Donc Twisted, c'est plus pour faire des applications réseaux. Et Tornado, c'est plus déjà pour du web. Euh, Twisted et Tornado, ils avaient leur event loop avant même que ça existe sur euh, Python 3. Donc ensuite, il y avait aussi des euh, bibliothèques euh, logicielles comme Eventlet, Greenlet. Donc Greenlet, ça permet de faire du code qui euh, se suspend, qui se reprend, euh, qui, qui se résume. Donc, ça, ça permet déjà de faire euh, des concepts de, euh, IO, de, de concurrence et d'Io non bloquante. Eventlet c'est pareil, en, en pur Python. Euh, donc là, c'est pour montrer en fait euh, un exemple vraiment euh, de code asynchrone et de bénéfice de code asynchrone. Donc là, c'est le code en request. Euh, donc, c'est euh, juste, on va aller requêter ovh.com, on va aller requêter Python.com. Ce qui se passe, le problème avec ce code-là, c'est que vous allez attendre que euh, la réponse de OVH.com, bon, on va dire que c'est rapide, c'est quand même OVH. <rire> donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va aller requêter Python.prout. En fait, dans, les, dans la réalité, je ne sais pas qui va terminer en premier. Mais ce que je sais, c'est que ce code-là, la réponse 1 et la réponse 2, j'aurais attendu que ces deux, ces deux requêtes répondent, euh, ces deux sites répondent pour ré récupérer le contenu. Ça, j'en suis certain. Ce qui se passe par contre avec HTTP, donc euh, qui permet de faire un pendant de request, mais en version euh, asynchrone, euh, vous allez d'abord envoyer la réponse 1, vous n'allez pas attendre que OVH.com réponde, vous allez envoyer répo... vous, d'abord euh, sur OVH.com, vous allez envoyer sur Python.org, allez... et ensuite vous allez pouvoir attendre les deux réponses, et là vous aurez votre code, euh, vous aurez récupéré euh, le contenu HTML dans ce cas-là. Et donc là vous voyez aussi, vous avez les loops euh, que vous devez mettre si vous voulez euh, vraiment que le code s'exécute euh, euh, dans, dans votre interpréteur, par exemple. Donc euh, ce qui se passe... Pour Python, en fait, comment s'est née euh, cette, euh, cette idée de faire de la synchrone d'abord, il y a eu en 2011, il y a eu un départ avec une pep, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu un reboot tout de suite après avec Guido en 2012. Et euh, en fait, dans ce contexte-là, en 2012, pour bien comprendre, il y avait d'abord Twisted, comme je le disais, mais ça n'existait pas du tout sur Python 3, en fait. Euh, C'était du 2.7 au mieux et, et euh, basta. En fait, ensuite, il y avait aussi quand même notre JS qui était extrêmement populaire, euh, donc avec du JavaScript, quand même un langage qui est asynchrone et qui est fait très bien fait pour le web, pour le coup, enfin, si on peut parler de bien fait. Euh, donc Ensuite, euh, il y avait euh, d'ailleurs C-Sharp qui rajoutait les mots-clés à Async euh, Donc, c'était, en fait, Python, c'était un peu euh, à la traîne à ce niveau-là, en fait, dans la réalité. Donc, euh, ça arrivait quand même euh, avec Python 3.4 et, et ça s'appelait, le, pa le package, il s'appelle AsyncIO. Alors, vous pouvez aussi voir le nom Tulip. Euh, ça a été utilisé euh, pendant un temps pour... Euh, nommé en fait le projet euh, d'AsyncIO sur, euh, sur Python. Et euh, y a, alors l'idée, il y, y a des callbacks, vous pouvez, en faire, enfin, vous pouvez en faire si vraiment vous aimez ça, je ne pense pas, mais euh, en fait dans, dans une classe de transport, par exemple en AsyncIO, vous pouvez avoir des callbacks based euh, et vous pouvez arriver à avoir, par exemple, vous injectez un transport et vous, vous écrivez sur ce transport, etc. Si vous vraiment vous réimplémentez... Euh, cette, euh, cette classe-là. Enfin, si vous l'étendez, pardon. Euh, bon, après, dans la réalité, quand ça a été fait à SyncIO, ça n'a pas été pensé pour faire des callbacks, surtout en 2012. Ça aurait été, euh, je pense, suicidaire. Et en fait, ce qu'ils ont pensé quand ils ont fait euh, à SyncIO euh, sur Python, ils ont, ils ont été dans l'idée de faire des coroutines. Donc vraiment, les coroutines, c'est du code qui s'exécute, qui peut être suspendu, qui peut être résumé, etc. Donc, ça, ça, c'est vraiment la logique des, euh, des IO non bloquantes. Et, et de comment on voudrait exécuter de la synchrone. Euh, y a, alors quand ça a commencé sur AsyncIO uh, uh, en Python 3.4, il y a eu l'utilisation, en fait, uh, ça a été, ça a utilisé des générateurs, donc on pourrait voir si vous cherchez sur Internet AsyncIO, uh, uh, uh, coroutine, pardon, based, uh, uh, générateur base, des choses comme ça, euh, si, vous, si vous cherchez ce genre de littérature. Et en fait, derrière, comment c'était fait Il y avait un décorateur, vous mettiez donc euh, ce décorateur sur votre fonction qui doit être asynchrone, euh, vous la déclariez comme ça, et ensuite, après, pour l'appeler, vous, vous pouvez faire yield from, donc en fait, ça réutilise finalement le mot -clé, euh, les mots-clés yield et from, qui existaient même en Python euh, avant, avant Python 3.4, euh, qui a été introduit en 3.3. Donc... Euh, Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils ont évolué en 3.5, ils ont mis le mot-clé as euh, async et await. Ils ont mis ce, ce couple de mots-clés qui, qui était d'ailleurs en c -sharp et qui n'existait pas en JS, en fait, quand 3.5 c'est sorti, euh, mais maintenant qui existe. Donc là, là, on voit un bout de code euh, en 3.4. Euh, vous voyez, là, vous faites lifrom, vous déclarez euh, votre, votre fonction en coroutine. Et, euh, et voilà. Après, évidemment, vous avez la loupe, vous, vous devez un peu, vous, devez, devez vous strapper finalement ce, cette portion de code parce que là, vous êtes dans un, une portion de code synchrone qui va exécuter cette portion-là synchrone. Donc euh, là, vous faites un run until complete pour dire, euh, là, c'est mon code. Alors, attention, là, c'est bloquant, forcément, donc euh, faites-le sur votre main. Euh, donc là, quand en 3.5, vous avez juste à faire async, def, await, c'est devenu des mots-clés. C'est euh, plus élégant, enfin, personnellement, je trouve ça plus élégant quand même. Et donc ça c'est assez pratique Et il y a des évolutions qui, qui ont suivi en 3.7 par exemple, toute la, la logique de la run par exemple, qui remplace finalement ce run, le loop, run un complet, etc vous pouvez le faire en, en une ligne de code vous faites un syncio run get running loop c'est assez pratique parce qu'en fait, euh, ce qui se passe si on, euh, attendez, c est, c est, quand vous faites un get event loop ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas prédictif, c'est à dire que là si l'event les loop n'existe pas, il va la créer pour vous ah, donc, euh, c'est un peu, euh, ça peut être une source d'erreur. Donc, ce qu'ils ont fait avec le get running loop, c'est que là, c'est prédictif. Vous savez que euh, la loop, elle est, si elle existe, il ne va, il va, euh, va pas vous en créer une autre. Et au pire, ce qu'il peut faire, c'est vous faire une runtime error. Donc, à vous euh, quand même de, de gérer ça. Mais au moins, vous savez qu'il vous donnera celle qui existe et il ne vous en créera pas une euh, sous le manteau. Et euh, en fait, et aussi, il y a l'amélioration de la documentation parce que ça, c'est assez pratique. Ils ont, ils ont quand même refait des choses à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu cryptique euh, pour des gens euh, qui n'étaient pas euh, forcément euh, familiers avec ces concepts. Et en Python 3.8, il euh, y a le, le système de nursery, justement, que la personne d'avant, de Trio, disait. Et donc, qui, euh, je vous rappelle, c'est en fait une exécution de blocs asynchrone. Et ce qui est bien, c'est que c'est un whiz. Vous faites un whiz et vous avez ce scope dans lequel vous allez faire vos calls asynchrone. Et à la fin de ce whiz-là, vous, euh, vous êtes sûr que tous les calls asynchrone seront terminés. Vous allez pouvoir faire en fait l'équivalent d'un geyser. Euh, vous allez récupérer euh, toutes les réponses et faire euh, votre traitement. Donc, maintenant, euh, pour parler de la migration, euh, tu veux faire la démo Tout Ouais, bon, c'est comme ça, ça va pouvoir amener pourquoi la migration. Alors, on vous a montré du coup euh, Debsa, à quoi ça consistait. C'est calculer l'infrastructure de notre service et de nos clients. Euh, si vous êtes client chez nous, euh, à terme, on pourra vous fournir en fait, l'évolution de votre qualité de service, qu'on espère qu'elle sera bonne. Et. Euh, et du coup vous fournir des chiffres et on vous a montré qu'en fait avant on, était, on utilisait uh, celery, donc hein, pour faire tout ça, c'est-à-dire qu'on faisait en parallèle les fameux checks qui allaient en fait faire chacun une requête, donc c'est de l'iobound, ça allait faire une requête en fait sur une base de données de time series et euh, ça récupérait tous ces résultats, tout ça, ça pouvait s'exécuter en parallèle et ça en faisait une moyenne. Alors on va vous montrer qu'en fait, ah, c'est une démo en live alors euh... si ça marche pas on vous l'explique. Là, alors on va montrer un petit peu. On avait quand même préparé nos. C'est vrai ouais. Alors là, moi, sous Mac. Ah. Si je vais là-bas, vous le voyez Non. non là. Pas. Je pense, faut que tu termines de... ouais. Là, on voit Ouais. Euh, je vous ai expliqué Celery en fait, ça fonctionne avec des brokers, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, un système de queue. On envoie des messages et derrière en fait euh, les producteurs envoient des messages dans une queue. Ça peut être du RabbitMQ, ça peut être du Redis, euh, d'autres choses. Et euh, derrière en fait Celery, les workers Celery qui seront instanciés un petit peu partout, s'ils tapent en fait sur le même broker vont récupérer ces messages et les traiter. C'est comme ça qu'on arrive à faire des, du parallélisme. Nous le broker qu'on a choisi c'est euh, Redis. Donc ça, on va faire tourner Redis là-haut ici, et en fait, ici, là, celui-ci, on va simuler, en fait, euh, une API euh, de base de données time-series, c'est-à-dire qu'imaginer que, normalement, notre check, il va faire un call, un hein, HTTP, il va faire un get, sur une base de données time-series, on n'a pas reproduit ici un OpenTSDB, un IncluxDB, un ce qu'on veut, on a fait, en fait, une petite API, on va vous montrer le code source, en Flask qui reproduit le principe, ah ouais, du coup, fait chier. Euh, je... Alors, il faut que je monte le code comme ça, du coup. Voilà. Elle est où, l'API Elle est là. Voilà. Tout simplement, là, en fait, on a ici créé un headpoint qui s'appelle slash TLD », dans lequel on va fournir un .vh, un .fr, un .com, etc. Normalement, chez nous, dans DEPC, on va requêter une time series. On a des data points. C'est des clés euh, time value, « timestamp value, d'accord ?« Timestamp value, ça fait ça, ça fait ça. Quand ça va pas, ça fait ça. Et on convertit tout ça. Bon, je ne vais pas dans les détails. On convertit en booléen et on en crée une QoS qu'on renvoie. Là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on renvoie directement ici un tableau. Ça contient déjà une QS qui a déjà été euh, calculée. Hein. On, a, voilà, on a vraiment fait un, un truc fake. Il faudra tester OVH, d'ailleurs. C'est fake, hein. donc il euh, faut voir la QS d'OVH. C'est fake, hein, si elle n'est pas bonne. <rire> euh, donc, voilà un petit peu pour l'API. C'est celle qui tourne ici, là. Euh, je vais vous montrer le cas tout à l'heure, souvenez-vous quand ça se passait bien, quand on était content de tout, c'est lorsqu'en fait l'équipe dba de service est arrivée et qu'elle nous a dit, moi pour voir la qualité de service de mon serveur, je vais vérifier trois choses, le ping, le CPU, la RAM. Donc il y a juste trois checks à exécuter en parallèle. Donc en fait, on va lancer un seul worker, Celery. Voilà, ça s'est lancé là. Euh, là, ce sera euh, mon premier worker et après vous allez voir, on va scaler. Euh Déjà, il faut savoir que Celery, lorsqu'en fait, il se, il se lance, il a un pré-fork qui est par défaut à 4, c'est-à-dire qu'en fait, il se raid en 4. Donc, en vérité, là, c'est comme s'il y avait 4 instances de Celery qui tournaient. Et ce qu'on va faire, je vous montre le code. On va faire une démo, enfin, on va envoyer ça, là, la démo Celery. Alors, du coup, c'est pas le bon. Ici, ça, c'est, hop, nous, on va envoyer l'autre. Voilà. Vous voyez, ici, en fait, on va juste prendre 3 checks, d'accord Sur notre liste de, de checks. Alors, évidemment, le gros malin, c'est qu'il faut que je relance ça. Vrai, il faut le relancer lorsqu'on change le code source. Il charge en mémoire. Voilà. Donc là, on va vous montrer ce qu'on va faire. C'est ce script-là que je vais lancer, hein, d'accord Il y a une tâche qui est définie, qui s'appelle execute check. Euh, je vous l'ai expliqué, hein, euh, le principe normalement de cette, euh, cette euh, fonction-là, c'est de faire une requête ici vers une base de données Time Series, d'aller chercher des data points Time Series, et d'en créer une QoS. Nous, là, simplement, ça va aller taper sur notre fake API qui a déjà la QoS de précompute. Et ça va nous l'afficher. Donc là, vous voyez, on a ici notre fameux short. Souvenez-vous des slides tout à l'heure. Là, on a notre fameux short. Qu'est-ce qu'il prend en premier, en, euh, premier élément, premier, euh, premier paramètre Il prend une liste de trois fonctions qu'il va exécuter en, en parallèle. Ces trois fonctions-là, ce sera le premier TLD, bah, on peut aller voir d'ailleurs. Ce sera AAA, ARP là, et ABART. C'est un, un TLD ABART. Euh, hop. Une fois que ça, ce sera fait en parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, ça, cette fonction-là, elle va être instanciée trois fois, elle va ex être exécutée trois fois avec trois TLD différents, bah, TLD différents à chaque fois. Une fois qu'elles sont faites, une fois que Cellery les workers ont fini de traiter, ça envoie le tout à ComputeAverage. Le premier argument reçu par ComputeAverage, en fait, c'est le résultat des trois checks précédents. Et vous voyez ici, on fait la, le min et là, on utilise numpy, on fait la moyenne, d'accord donc là, c'est quand tout se passait bien. Je le lance ici. Hop. demo ça va s'afficher là. Donc là, ça va commencer à bosser. On va envoyer quelque chose dans Redis. Et le worker, lui, là, on produit. Et là, lui, il va consommer. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est déjà fini. Ça, Vous voyez, ça, c'est fini très rapidement. Et si je remonte là. Voilà. Euh, c'est con, on ne voit pas bien. C'est petit, mais... Voilà on peut voir que... J'aurais dû mettre un... Attendez. On va le relancer. C'est bon. Voilà, ça a commencé son taf. C'est chiant parce qu'il est plus petit qu'avant. Ça a commencé son boulot. Donc, la QoS de AAA, elle est de 69,6. Euh, L'autre, là, c'était... Euh, je ne sais plus où. Bon, on les trouverait normalement. Là, il y en a une de 35,7, etc. Et... La global QS, elle est de 35. Il a fait la vredge, là. Hein. Et donc, le temps total que ça a pris, là, c'était 0,8. Franchement, c'est acceptable. Hein. Quand des bases de services, ils sont venus et qu'ils nous ont dit 3, 0,8, c'était vraiment acceptable. On faisait chez personne d'autre. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, euh, hop, je repars dans le code source de l'application. Et puis, bah là, en fait, il euh, y a domaine qui est arrivé avec euh, ces 1000 checks, là. Ici, donc là, on a vraiment les 1000, On va lancer, en fait, les mecs nous disent, je veux lancer le compute de mes 1000 checks, Et ensuite, tous ces 1000 là tu me les récupères et tu fais l'average. Donc, redis, tap, on relance un worker, là. Ici, je vais faire ça parce que c'est intéressant. On, on voit les get qui sont faits sur l'API. Et on va voir que ça ne va pas aller très vite. Hop, là, là, j'ai envoyé dans Celery. Et là, vous voyez, voilà, ça y est, on a en fait envoyé dans le produceur, enfin dans le, le Redis. Là, lui, il contient 1000 clés. Enfin, ce pas vraiment 1000 clés, mais il contient les, les datas à, à, à processer. Et là, notre premier worker, bah, il est tout seul. Il a un préfork de 4, hein, donc il y, a, il y a 4 threads. Mais il est tout seul à bosser. Et donc, vous voyez qu'en fait, ça va pas très, très vite, là. En vérité, notre team euh, domaine là, c'était mégalon, en fait, d'avoir la QoS. de ces. Quand vous voyez un get passé là, c'est qu'il y a la QoS, en fait, qui a été compute, de, du, du, du domaine, là, le, le point, c point center et tout ça, là. Donc ici, la seule façon qu'on avait avec Celery de scaler cette, ce, ce compute, c'était en fait d'ajouter des nouveaux workers. Ici, j'en ajoute un deuxième. Vous voyez, ça y est, c'est mis à bosser direct là. Ça va un petit peu plus vite là-bas. Donc en fait, ça fait 4 et 4, 8. J'en rajoute encore un. On va être à 12. Ça va aller encore normalement un petit peu plus vite. On le voit là-bas que ça, ça trace un peu plus, mais c'est léger. Hein. Et là, j'en rajoute un quatrième. Et ça va encore un peu plus vite. On fait ça parce que pour ne pas durer 15 ans non plus. Et on va attendre que ça arrive au Z. Enfin, à la fin, quoi. La solution, la solution pour vraiment faire un. Pour que ce soit quand même rapide, vous, vous, vous me direz, bah, tu en mets 1000 des instances Docker, de ça ne coûte pas très cher. Nous, on est chez Mara, sur Marathon, chez OVH. Bah, en fait, si, derrière, il y a de la RAM, ça, ça prend de la charge CPU, tout ça. Et la team container euh, gueule un peu quand on scale trop. Donc, il a fallu trouver une autre solution. On va attendre un petit peu. C'est bientôt arrivé, là, on est au Z. Là, ça y est, c'est fini. On a fait en fait les 1000 checks en parallèle. Et une fois qu'ils ont été faits, il y a une fonction de callback qui a récupéré ces 1000 résultats et qui en a fait la l'avridge avec NumPy. J'avais mis un logger critical en... pour le voir. Parce que bah, c'est l'un des... des workers qu'il prend. On sait pas c'est lequel. Et bah, bien sûr, c'est le dernier. Voilà, c'est lui. Et là... Voilà, on peut voir que voilà, on est dans le callback. Il y a eu 1535 checks, là, on voit ou pas il y a eu 1535 checks qui se sont effectués. Je peux pas le foutre en haut. Merde. C'est mieux. <rire> voilà, il y a eu 1500 checks qui se sont effectués. Et ça m'a pris... Si j'arrive à vous le dire. Je crois que j'ai fait un truc que j'aurais pas dû. Ça m'a pris, ça m'a pris. Il faudrait réussir à voir combien de temps ça m'a pris. Bah, je ne sais plus. Ah si, bah voilà, 90 secondes, ça m'a pris 1 minute 30 pour faire ça. On était parti d'un seul worker, bah, en fait, là, au-dessus, il y a écrit total time 90, là. On a de la chance, j'arrive <rire> pas à remonter. 90 secondes, ça a pris 1 minute 30 pour faire les 1000, mais vous imaginez que pendant... Et encore, on a scalé à 4 workers, bon, dans... on en avait une vingtaine, hein. mais euh, c'était chiant quand même, parce que pendant ce temps-là, en fait, les... tous les workers taffent et personne d'autre... Si quelqu'un d'autre essaie de faire le compute d'un autre serveur ou quoi, ça fonctionnait pas, en fait. Donc, c'est pas du tout viable. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu un problème avec Celery qui fonctionnait. En vérité, je dis qu'il fonctionnait bien, mais on était emmerdé quand même, il hein, fallait le rebooter régulièrement. Si vous allez en fait sur. Euh, je ne sais pas si vous avez l'expérience de Celery, mais allez sur GitHub, sur, le, sur les issues, c'est une horreur en fait. De temps en temps, on a des tâches qui se perdent. Et... Parce que là, on montre 1000 checks, mais nous, on en avait des millions à faire chaque nuit. Et c'était le bordel. Il y a un outil qui s'appelle Flower qui permet en fait de monitorer Celery. Ça ne sert à rien. Enfin, ça c'est pas. Si, c'est bien, mais ce n'est pas... pas le mieux quoi. Je ne critique pas ça vrai, hein, on l'utilise encore, mais. En tout cas pour notre use cas à nous ça c'était pas top top. Alors ici je vais vous montrer en fait le, le pendant de tout ce qu'on vient de faire là en 5 IO. Oh. Ici. Donc déjà au niveau des trois, souvenez-vous tout à l'heure en fait ça faisait. Euh, je vais vous montrer le code après. Hein. Ça faisait en fait euh, 0,8 avec Celery, juste pour trois checks, pour DB Service. Alors il faut que je le retrouve ici, mais bon, on va le faire. Voilà. Ici, si je le lance, voilà, bah, vous voyez, c'est déjà fini. Là, passer, pour, passer à Asincaio juste pour euh, 3 checks, ou euh, un tout petit peu de checks, c'est pas, voilà, on était à 0,8, on est tombé à 0,7, c'est un peu mieux, mais franchement, non, on s'en fout, ça, c'est pas, pas du tout important. Nous, ce qu'on veut faire baisser, c'est quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de checks. Et du coup, on va le faire avec les 1000 donc comme avant, avec celery sauf qu'en bah, fait… Chier. Sauf que, en fait tout ça, on l'oublie, les, les workers. On n'a aucun worker à faire, c'est-à-dire on a juste une instance qui tourne. C'est notre API. On a... Enfin, il faut imaginer que ça, c'est une API. On n'a rien d'autre à faire, quoi. vraiment. Y a, y a D'ailleurs, de... on n'a pas besoin d'avoir un, un broker, rien du tout. Le code source, je vous avais montré le code source de Celery, je vous montre celui d'AsyncQ. Il est sensiblement la même chose. Ici, on a tout le, le bordel pour créer notre loop, euh, ajouter le callback, etc., créer la tâche. On va cr... Mais euh, maintenant, avec euh, Asyncio 3.7, c'est ça Asyncio run on peut faire ça de manière beaucoup plus simple. Mais ici en fait, on va créer une tâche qui contient run. Qu'est-ce qu'elle fait run Ici en fait, on crée une session, ça nous évite de client session, ça vient d'ailleurs HTTP d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Euh, ça nous évite de recréer une session à chaque fois, on va la réutiliser dans chacun de nos, nos checks. On crée ça et pour toutes les TLD qu'on a, c'est-à-dire les 1000 ou, 1000, 1000, ou 1500, j'ai oublié. Ouais. On, pour 1500 là, on va en fait justement créer une future, en fait, enfin, non, une tâche, qui s'appelle check On lui passe la session et le TLD. ExecuteCheck, il est ici. Et vous voyez, en fait, vous reconnaissez ça tout à l'heure, les confs d'avant. On fait juste un IE http get, quoi, globalement. On vérifie que le statut est de 100. Si c'est le cas, on récupère la, la, la, on récupère la QS. Enfin, ça, c'est vraiment exactement comme tout à l'heure. Hein, d'accord Même le logger, on avait vraiment copié-collé. Et comment tout à l'heure, on, on peut faire le système du short à la sellerie, c'est-à-dire des tâches parallèles et une callback et bien là, en fait, on fait nos tâches parallèles ici et on lui file la callback. C'est déjà prévu dans la AsyncIO. Donc, tout notre run va s'effectuer. En vérité, notre run, c'est plein, plein, plein d'execute-check. Et une fois que ce sera fait, on arrive dans, c'est quoi la fonction Launch rule query. On arrive ici, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et on fait, ça, c'est un copier-coller de la fonction de Celery, hein, d'accord On fait le l'average numpy ici. Donc, on le lance. Ici. Et là, regardez comment, là, ça dépote quand même. Ce qui fait chier, là, le bottleneck, c'est l'API flask en fait. C'est même plus Async.io. Parce que normalement, en théorie, donc là, ça nous a pris, combien euh, 9 secondes. 9 secondes, plutôt que tout à l'heure, euh, 90 secondes, avec 4 workers celery et un pré de 4. Pas tout le monde peut se permettre d'avoir euh, 10 000 instances, euh, de 10 000 worker celery Tandis que là, vous avez vu, j'aurais pu avoir euh, vraiment euh, une grosse dobe, en fait, ça aurait fonctionné quand même, là. C'est-à-dire que bah c'est que de l'IOBound, les 1000 checks en parallèle, c'est vraiment juste, tu lances une requête et tu attends qu'en fait. Derrière, on bombarde Metrix par contre. Hein, mais, enfin, on a une team chez qui s'appelle Metrix et euh, qui gère les time series. Bah, quand on fait ça, on les bombarde. Quoi. Mais euh, none my business, quoi, plus chez nous. Donc, euh, <rire> voilà. Et, euh, et vous voyez la différence. Je vous dis, là, normalement, le, la, les fake data qu'on avait fait là, ici, vous voyez, la, en fait, on s'en sert. On dit que c'est une QS, mais on s'en sert aussi pour faire un slip. Genre là, le point allState, c'est un TLD, euh, on a fait que sa QS a été de 66,8. Et du coup, pour, euh, pour un petit peu émuler la latence du réseau, on faisait un slip de 0,668. Et en fait, quand on a généré ce, ce, cette, cette constante-là, on a pris entre 0 et 1. C'est pour ça qu'il y avait des, des petites QS. Hein. On a pris entre 0 et 1. Donc en fait, en théorie, lorsqu'on lancerait nos 1000 execute checks en parallèle, bah, le résultat, ça devrait être juste... La plus grande, le, le, le temps le plus long, la requête la plus longue. Imaginez qu'en fait euh, vous ayez mille requêtes et qu'il y en a une qui dure 8 secondes. Bah, ce sera elle en fait qui sera le temps euh, parce que vu qu'elle s'exécute tout en parallèle. Euh, là pourquoi ça a mis 8 secondes et non pas une comme on pourrait s'y attendre bah, Je vous dis derrière nous Flask, en fait il est pas. Euh, on le voyait hein, quand on lançait euh, quand on merde quand on lance le bazar là. On, on, ici on le voit hein, il est pas euh, il, il galère un petit peu quoi. C'est vraiment lui. Là nous la, la solution qu'on a pris en fait chez, euh, chez, pour Depc en fait pour justement euh, se passer de flask, Anto bon, va l'expliquer, c'est euh, SANIC. Sanic en fait c'est un projet qui est euh, flask-like, c'est une API en fait. C'est pour créer des API, et euh, tout asynchrone, basé sur Racing Caillou. Donc voilà pour la démo. Qui a marché. C Franchement s'y attendait pas. Alors, hop. Bon t'es pas compliqué non plus en même temps mais. Fallait la faire. Si vous avez des questions, peut-être, déjà là, oui, euh, si sur... Euh... Oui. Vous avez des questions de progrès pour limiter requêtes en temps vers un service. Vous n'avez pas peur que ça fasse tomber Non, non, non, non les mecs, ils nous gueulent. Donc, euh, si, si, euh, on, je pense qu'il va falloir euh, tôt ou tard mettre un, un, un débrouille de cette façon-là. Euh, oui, bien sûr. Il n'y a pas de système aussi simple que le montrer tout à l'heure, euh, la personne avec Trio, ça c'est pas mal du tout. Mais euh, ce il, a, voilà, il en parlait tout à l'heure dans la conf, Vita en fait, le, le, celui qui a, qui a géré la pep à euh, Sinkayo, etc. Il, il va beaucoup, se, pour la 3.8, il va beaucoup s'inspirer de Trio, il va nous créer un système de nursery il y aura peut-être ce système de, j'ai oublié le nom comment il l'appelait ça, mais... Cancel, Scope, c'est ça ouais. ouais. Peut-être qu'il y aura ça, je ne sais pas. Et peut-être que dans ce cas-là, on pourra s'en servir en effet, Parce mais tôt ou tard, on va devoir mettre mais ça peut juste être au niveau applicatif, hein, où on dit juste euh, « maintenant, bah stop, tu mets pas plus de « x check », c'est pas possible ». Ok. Euh, du coup, moi, je vais vous parler… Euh, ah, euh, pardon. Sur les c'est sur un euh, même serveur, ça alors, sur, euh, alors, ça dépend de notre système, on l'a fait de telle façon qu'en fait, le système de règles et de checks, il y avait une notion qui était les sources, j'en ai pas parlé, mais ici, en fait, nos, on part du principe que nos utilisateurs de DEPC, ils ont déjà envoyé des métriques dans une time-series. Cette time-series, ça peut être un OpenTSDB là-bas, un influxDB là, un, je ne sais pas moi, nous, on utilise Work10, OVH là. Enfin, voilà, ça peut être un petit peu des bases de données time-series un petit peu partout. Et au final, tu crées une source qui contient les crevues, dans DEPC, hein. oh, on est dans DEPC, Crée une source qui contient les crevues pour aller vers les bases de données. Et ensuite, tu link tes checks à la source. Donc, en fait, une même règle, elle peut avoir, bon, là, il y a trois checks, on imagine que c'est des bases de services. Il y a trois checks, ça va taper sur deux db en vérité. Et donc les 1000 potentiellement. Mais dans la dans la nature chez OVH en fait je te dis on a une team qui s'appelle Matrix et en fait on fout toutes nos métriques chez eux. Donc en vérité si on, on parle de il n'y a qu'une seule. Euh, C'est pas une seule database derrière, hein, ils ont du dans de l'un.. C'est les trous quand il n'y a pas de métrique vous avez, je ne sais pas, euh, qui n'ont pas répondu, vous avez des trous dans vos... Ouais, je suis carrément d'accord, ça c'était une grosse Et question qu'on s'est posée au départ, c'est-à-dire, alors nous déjà de la... service il est ok, ouais, carrément okay, carrément, à la je suis entièrement d'accord on, on a eu une grosse discussion ouais. comme ça au début, Peu déjà nous il faut savoir que la qualité de service, de nos services on la calcule en fait euh, par jour donc euh, chaque euh, jour à minuit, on calcule à J-1 la veille, comme ça on prend tous les data points de la veille, donc c'est sur 24 heures c'est sur une, une échelle de 24 heures et alors il y a deux cas, il peut y avoir un cas où en fait il y a juste zéro data points, euh, genre la sonde, euh, la sonde de gars, elle n'a pas fonctionné, elle n'a envoyé aucune métrique, dans ces cas là on ne peut rien imaginer, on ne peut rien faire donc là c'est un C'est-à-dire que le, le check il n'est pas pris en compte dans le calcul global, il n'est pas mis à zéro par exemple, il n'est pas pris en compte dans le calcul global de la règle. Dans l'average, le check il n'est pas pris en compte parce qu'on ne peut pas se dire bon allez vas-y on te met à 100, on te met à 95, on ne peut pas imaginer des data points pour la personne. Donc en fait. Par contre, on lui remonte, c'est-à-dire on lui dit tu feras bien ce check-là, il ne renvoie plus rien, donc ta sonde elle est peut-être par terre. Et nous on ne peut pas juger si c'est la sonde qui check les deux CPU. On ne sait pas ton CPU ce qu'il donne, qu on ne sait pas ce qu'il vaut. Mais on peut pas. Et il y avait une autre problématique, c'est que si ah, ça fonctionne, a, on a un data point sur la journée, c'est-à-dire ça a fonctionné une fois, et euh, les 23h59 restants, ça n'a pas marché. Bah, Qu'est-ce qu'on fait Si ce data point il est bon, ça veut dire que pendant la... toute la journée ça a été de 100%. Tu vois Ou si ce data point il n'est pas bon, ça veut dire que. C'est-à-dire s'il qu est en dessous d'un certain threshold. Ça veut dire qu'en fait, il a été, c'est euh, 0% pour toute la journée, ça fait baisser la QoS de malade, en fait, ça, ouais. sur le serveur. Et pour tous les clients, parce qu'en fait, le lien entre Neo4j et la QA, qualité de service, c'est-à-dire que lorsqu'on ce parle qualité de service, euh, time series qui devient une qualité de service, et eh ben en fait, pour un client, on prend toutes ses dépendances et on lui fournit une qualité de service en fonction de ses dépendances. C'est vraiment là le lien entre les Neo, je ne sais pas si on a assez insisté dessus. Et malheureusement, cette problématique-là, elle est encore là. C'est-à-dire qu'en fait, si on a, alors un data point, ça n'arrive jamais, hein, parce que... Nos équipes, elles ont des sondes pour vérifier que les sondes elles vont. Enfin, En tout cas, elles le voient si la sonde ne va plus. Ça, ça se voit très rapidement. Mais malheureusement, oui. s'il y a des trous dans la journée, oui. bah, ces trous, on peut pas. On avait essayé au, au début, tout de suite, hein, avec Panda. Oui, d'interpoler. D'interpoler, en fait. Mais ça crée des chiffres totalement what the fuck. Et les équipes nous disaient, mais c'est quoi vos chiffres pas ça. Ma sonde, elle ne marchait même pas, pourquoi vous dites ça Du mmh. coup, on a dit, bon, bah, on ne prend pas en compte ces périodes-là. Ils ne sont pas présents en compte. Après, on a fait le choix aussi, euh, juste pour... Euh compléter ce que tu disais Nico. On a fait le choix aussi d'essayer d'afficher quand même une QS euh, un peu à tout prix, entre guillemets. Après, euh, notre objectif aussi, euh, c'est peut-être de dire effectivement là, attention, il y a tant de degrés d'incertitude, euh, tu vois, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, on nous l'a déjà remonté en interne aussi, et euh, ça affiche un chiffre, mais est-ce que finalement, euh, ça ne cache pas derrière euh, la réalité tu vois Donc euh, c'est vrai que... Mais, nous, on essaie quand même d'afficher une QoS parce qu'en en fait aussi, on a un gros problème tu vois, de fréquence. Euh, de, tu peux avoir une sonde qui remonte à toutes les X secondes, une autre toutes les euh, X minutes ou X secondes, mais décalées, etc. Donc on, avec Panda, on a fait le choix quand même d'essayer de, d'intelligemment de, bah, euh, faire un calcul euh, et de mettre euh, tout ça euh, dans, un, dans une QoS. Après, effectivement... Euh, si, si, des fois, c'est parce que tu n'as peut-être pas assez de précision sur ta sonde. Si tu, si tu remontes un point tous les jours faut, et que tu estimes que là, c'est l'AQV, ce n'est pas bon, et que tu n'as légitimement qu'un point vraiment dans tes bah peut-être c'est parce qu'il ne fallait pas qu'un point. en fait. Mais après, c'est vrai que notre job de le remonter. Là. Mais euh, ouais, ouais, L'utilisateur pour dire soit plus précis Si tu as déjà peut-être 500, tu des Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. ouais. La... On va passer à la migration du coup. Parce euh, que voilà, bon, ce qu'on vous bon, montre là, bon. c'est super. Euh, ça paraît euh, génial à Syncaio, on en parle depuis ce matin, mais franchement, non, ça vient avec son lot de complexité. Euh, ouais. On avait toute une stack qui était quand même juste énorme et il a fallu tout migrer. On ne pouvait pas juste migrer une petite partie euh, du code, il a fallu tout migrer vers Sincaio, Et du coup, là, on s'est rendu compte de plein de petits problèmes quand même. Ouais, bah, en fait, on, on, c'est vrai, on était super hypé, etc. par caillo Puis en fait, au camp de migration, c'est effectivement. Euh, Bon, ça, est toujours, on est toujours hypé, mais <rire> bon, on, va, on va essayer d'être plus réaliste aussi. Euh, en fait, alors la, la stack qu'on a, qu a encore qui tourne en fait même euh, en, en partie, c'est Flask, SQL euh, euh, après SQL il y a derrière le driver PG qui s'appelle Psycho PG, un, un Redis, etc. Request, euh, Celery. Et en fait, tout.. Tout ces, cette stack, finalement, on s'est retrouvé à, à devoir la migrer parce qu'on n'avait on pas, com pas commencé à faire du flask et euh, avoir un driver bloquant, euh, un redis euh, qui va nous bloquer à chaque fois qu'on va faire un cache, euh, utiliser request, etc. Donc, ça n'avait ça aucun sens de migrer euh, juste flask et pas le reste. Euh, donc, on a, on a choisi Sanic parce que, justement, c'est euh, flask-like. En fait, je vous montrerai du code tout à l'heure, après. Mais euh, ça, ça ressemble... Euh, vraiment à, à Flask. Après derrière c'est euh, de la synchrone. Ça utilise, euh, ça même, on peut utiliser uvloop qui est en fait un, un, un remplacement, euh, un drop-in re replacement de la loop euh, de Python et qui est fait euh, du coup en code natif et qui, est, qui peut en plus avoir des performances beaucoup plus élevées. On a utilisé euh, Gino à la place d'SQL euh, avec asyncpg. Donc euh, là c'est euh, c'est un ORM donc euh, euh, totalement asynchrone et euh, qui, euh, qui remplace euh, euh, SQL Alchemy. Ensuite, après, on a utilisé IO Redis pour Redis, et IO HTTP pour euh, les, les requests et Neo4j, qui est en, le, rest, le client REST, qui était client REST. Et on n'a pas du tout utilisé CRI en fait. On n'avait avait plus besoin. Donc là, là voilà, ça, c'est en Flask, c'est low World classique. Et low World en Sanic, voilà, c'est... Grosso modo, euh, si je ne vous dis pas que c'est du, euh, du flask, euh, pardon, du SANIC, euh, vous pouvez penser que c'est du flask si vous ne voyez pas qu'il y a async là. Euh, et, euh, donc là, après, vous voyez, c'est pour un run, c'est la même chose quoi, quasiment. Euh, donc ensuite, euh, que, alors par contre, Gino, c'est un, un peu autre chose par contre. En fait, euh, ce qui peut arriver en fait, quand vous migrez, c'est vraiment euh, vous n'aurez pas des, euh, forcément bah, les mêmes outils, ça c'est clair. Donc c'est des fois aussi, il euh, faut faire avec. Et euh, Gino, ça reprend un peu la, la logique euh, quand même de SQL Alchemy. Après, derrière, quand même, euh, ça a été recodé de zéro, C'est n'est pas SQL Alchemy. Ça, ça, ça reprend juste en fait la, euh, la philosophie. Donc, euh, vous voyez, le code ressemble un peu, euh, l'idée euh, est un peu la même, mais peut-être par exemple, vous allez arriver à ne pas forcément faire exactement la même chose en SQL que vous faisiez en Gino. Euh, je veux dire, vous ne pouvez pas copier coller forcément du code euh, que vous aviez en SQL euh, juste mettre à sync et rouler. Non, non, ce n'est pas aussi simple malheureusement. Et euh, IO-Redis, donc là, euh, par contre, IO-Redis, euh, c'est quand même plus straightforward. Après, il y a toujours la logique de loop qui, euh, qui, est, qui se ramène à nous, en fait. Euh, ça, c'est vrai que ça arrive dans la SYNCIO assez fréquemment. Euh, donc, alors, pardon. Euh, donc, en fait, je vais vous parler des, des difficultés. Euh, parce que là, effectivement, je vous ai montré euh, ce qu'on a fait euh, pour migrer. Mais euh, vraiment, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est... Euh, principalement le fait, alors bon, ça c'est plus anecdotique peut-être le premier point, mais c'est vrai que ça peut être intéressant à noter. C'est qu'en Python on aime bien des fois euh, poker euh, des choses rapidement, du code dans l'interpréteur. Bon bah en fait euh, en AsyncIO euh, il faut quand même une event loop, il faut à un moment donné euh, faire peut-être un AsyncIO run si vous êtes en Python 3.7, euh, 3, mais en fait dans la réalité euh, c'est un peu moins simple, un peu moins euh, facile de le faire directement dans l'interpréteur. Après, à nuancer, parce que euh, maintenant, les Jupyter Notebooks, ils intègrent euh, une, euh, un code magique qui s'appelle auto-await. Euh, et derrière, ça fait une magie noire. Et en fait, vous pouvez juste écrire euh, async-death-await. Et euh, votre code, en fait, il s'exécute comme si c'était du synchrone. Vous n'avez pas du tout à écrire loop. Donc, c'est assez pratique. C'est tout récent. Et, mais en fait, le gros point de difficulté, c'est voilà, adopter une stack cohérente, comme j'expliquais tout à l'heure. Et... Euh, vous allez vous retrouver finalement à migrer, euh, peut-être. Bah, nous, on s'est retrouvé à migrer beaucoup de choses. Et, euh, et vous allez essayer, euh, bah, peut-être, effectivement, de capitaliser sur le code que vous avez. Donc après, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup euh, de migrer autant de choses. Je ne sais pas euh, quel stack vous avez. Mais voilà. Donc euh, aussi, il faut penser à l'Event Loop. Ça, c'est Asim euh, Kayo. Euh, vous vous retrouvez à faire du Gazer. Euh, vous pouvez vous retrouver à faire du Gazer, du Wait. Ça encore, ça va c'est les syntaxes euh, récentes, mais avant c'était un peu plus euh, moche entre guillemets. Et en fait après, alors le, le point, euh, un point moi qui par exemple, euh, et je, je sais pas pour toi Nico, mais la maturité de certaines librairies. Enfin vraiment, euh, euh, si vous voulez, euh, clairement euh, Python est asynchrone, asyncio vous allez peut-être essuyer les plâtres. Euh, la, la réalité c'est que euh, par exemple, est-ce il y a énormément de doc, Gino, je suis désolé mais il y a beaucoup moins de doc. Il, il fait une bonne doc, mais euh, vous, sur Stack Overflow, vous aurez peut-être beaucoup moins de réponses, par exemple. Moi, je pourrais moins copier-coller du code de Stack Overflow. Et en fait, dans, ça, c'est un vrai problème, honnêtement. Parce que vous allez vous retrouver des fois, peut-être, même à refaire euh, euh, du code un peu workaround. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, vous avez une bibliothèque qui est super bien en, en synchrone. Et en fait, euh, vous dites, c'est quand même vachement embêtant, parce que je ne trouve pas la même chose sur euh, en I.O., euh, en, en asynchrone. En, donc euh, là, vous, comment vous faites En fait, vous pouvez faire du... Il y a une fonction qui s'appelle run in executor. Donc vous pouvez faire un thread pool, séparer ça, cet appel bloquant, etc. Et donc ça, c'est un workaround. Ça, ça peut être bien si vraiment vous n'avez pas le choix. Euh, mais dans la réalité, ça, ça peut arriver, par exemple, que vous trouvez euh, une bibliothèque. Euh, par exemple, pour Neo4j, à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, il n'y en a pas une aussi euh, aboutie que la... La, le driver néo 4 synchrone. Et en fait, dans, ce qui est embêtant, c'est que si vous allez sur leur GitHub, euh, en 2017 encore, ils disaient, ben bah non, il n'y a aucune roadmap particulière pour migrer sur Asynchrone. Euh, J'ai vu le cas sur Cassandra aussi, sur le, le driver le plus connu de Cassandra, il n'y a, y a aucune roadmap particulière. En tout cas, en 2016, il n'y en avait aucune. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a, a quelqu'un, il a fait un wrapper. Bah, en fait, le wrapper, c'est un run inexecutor avec un thread séparé, etc. Donc en fait, euh, bah, grosso modo, vous pouvez le faire vous-même, finalement. Euh, donc après... De manière un peu anecdotique aussi, euh, attention à ne pas oublier les wait, ça peut arriver. Ça nous est arrivé. Débuter, <rire> oui, euh, de, vous devez euh, await du code asynchrone. Sinon, euh, <rire> ça, vous avez, euh, ça, vous, euh, ça vous gueule dessus. Bon, au moins, vous, vous le voyez direct. Ouais. Voilà, donc, euh, en fait, ce que, ce que, ce que notre propos, c'est de dire, c'est très bien asynchrone. Euh, euh, par exemple, pour des besoins, euh, vous avez besoin de scalabilité, bah, comme on a eu sur DPC, c'est très très bien. Et euh, le problème, c'est le ticket d'entrée. Donc, euh, si on était resté, par exemple, sur un cas euh, simple où on avait quelques checks à exécuter pour des BAS, euh, etc., bah, peut-être on serait resté sur de la synchrone. Euh, sur de synchrone Et on n'aurait pas migré sur de la synchrone. Et en fait, euh, à, à vous de réfléchir si vraiment vous avez envie de, euh, de faire le pas, que vous, votre projet existe déjà, il tourne bien, etc. Euh, bah, bah, peut-être il est en peut-être vous avez euh, déjà 10 000 requêtes euh, et ça vous suffit, bah, c'est peut-être très bien. En fait, euh, euh, je ne vais, vais pas vous dire il euh, faut migrer absolument. Euh, je ne je suis, suis pas comme ça. Donc euh, honnêtement, réfléchissez bien. Peut-être même regarder la stack que vous avez déjà, voir euh, bah, qu'est-ce que je, je pourrais adopter euh, si je devais euh, aujourd'hui changer en asynchrone. Et euh, essayer de voilà, pondérer un peu ça. Et euh, en tout cas, tester de votre côté asynchrone, c'est quand même super bien. Euh, merci, euh, <rire> non, <voilà. rire> merci. Merci, ouais, merci. Pour, euh, pour votre attention. Peut-être plus faire bout par bout, on a pris le parti de refaire tout euh, d'un coup. Ouais. On, on a pris 2-3 mois en fait, euh, pour euh, tout migrer. Euh, ouais, ça a pris un petit peu de temps, on s'est ouais. pris un peu taquet par notre manager pour dire « ça a des features parce que… » Je ne cache pas que ça crée un effet tunnel. Ouais. Parce ouais. que quand tu dis euh, pendant euh, plusieurs jours, semaines, euh, « je suis en train de migrer en Instagram, etc. Bah, », le mec ne euh, voit pas ses features, il voit euh, faut aussi maintenir l'autre, euh, peut-être corriger un bug fixe. Euh, classique et euh, du coup oui, effectivement ça crée peut-être un effet tunnel. Après euh, ça marche de faire ouais, bah, c'est une... plutôt faire tout ou rien après sauf si tu sûr, so si tu fais un... le pari de on faire tellement de dépendances ouais. l'extérieur on tape sur des API on tape sur du PG on tape sur du Redis sur du Neo4j, sur du métrique tu vois mmh. ça fait quoi j'ai un cité 5-6 là mmh. 5-6 dépendances externes d'Aio et tôt ou tard il y en a une qui aurait bloqué l'event loop sauf à faire plein de run in executor isolés dans d'autres threads mais enfin tu perds un peu l'intérêt c'est ça reste euh, faut, faut éviter de enfin ça reste un workaround, je pense euh, de faire comme ça mais c'est par exemple ça non euh, Gino, en tu... fait c'est l'ORM alors ça dépend si tu veux utiliser un ORM ou pas nous on voulait en fait garder nos modèles et euh, ce que la chimie c'est vraiment super ça. pour l'ORM hein, ouais. Gino, en fait c'est un ORM mais qui est basé sur le corps d'escalade chimie pas sur l'ORM -chimie, sur le corps d'esclosalchimie, sauf qu'il ne gère qu'un seul driver, c'est Postgre, il est basé sur AsyncPG. Donc si tu veux faire du Gino en mode ORM, c'est PG derrière. Mais tu ne peux pas utiliser SQL en, en mode… Tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui en parlait dans la conf, tu pourrais, mais tu aurais tes appels bloquants. Tu, tu vas, bloquer, euh, ouais. même tu, si tu vas local, bloquer… Même si c'est en hein. local, même si c'est très court, même si c'est très rapide, tout à l'heure, ça va bloquer, tu as une transaction qui merde ou quoi, ça va marcher. Va... Donc euh, non, non, faut ce C'est pas... pas le seul hein, Gino, mais comme ORM, on a montré un screenshot tout à l'heure où c'était vraiment quand même assez sensiblement mm. la même chose. C'est vraiment celui qu'on a préféré. Est-ce que vous avez des infos aussi au psycho-altymisme, en de migrer ou pas du tout Il n'y a pas l'air. Ou... Franchement, il n'y a pas l'air. Mais leur truc, c'est aussi la gaz. La code base, En fait, c est, c est je pense que c'est principalement ouais. le problème euh, des, des libs euh, ben, qui sont bien, mais qui, qui, ont quand même, euh, qui sont peut-être difficiles à migrer parce que je pense que la code base elle doit être énorme. Ouais. C'est vrai que... Euh, C'est peut-être pas aussi ça. Non, réponse, ne penses pas, franchement. La réponse, non. Après, ouais. on n'aurait pas pu répondre. Euh, oui, bon, je ne sais pas si on attend. Non, juste là. On peut continuer à l'extérieur, mais on doit évacuer les salles. pour question de Désolé. D'accord. Mais merci à vous. Merci. merci.